Bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question qu'on me pose de temps en temps. Est-ce est que 100% de trades par jour, est-ce que c'est possible Alors oui, c'est possible. Ça ne veut pas dire que vous allez faire cela tous les jours, mais c'est possible si vous adoptez une méthode de scalping. Pourquoi Parce que le scalping est la méthode qui va vous donner le taux de réussite le plus important. Si vous laissez un trade ouvert longtemps pendant des heures, vous avez beaucoup plus de chances que le marché se retourne contre votre position plutôt que de prendre des trades à très court terme que vous allez laisser ouvert quelques secondes ou quelques minutes. Pourquoi Parce qu'en scalping vous allez rentrer en position uniquement quand vous aurez suffisamment d'indicateurs qui vous diront c'est à ce moment-là qu'il faut monter, rentrez donc sur le marché et vous verrez probablement quelques secondes après le marché arriver euh, à ce que votre trade soit positif et vous coupez à ce moment-là instantanément votre trade et prenez des bénéfices. De la sorte vous pouvez arriver à faire 10, 20, 30, 40, 50 trades d'affilée positifs pourquoi Parce que vous rentrez et vous sortez très rapidement. Lorsque j'ai cherché des méthodes de trading, on me parlait du day trading etc. et je voyais que très souvent euh, on rentrait puis le marché se retournait contre nous donc c'est assez euh, frustrant de voir cela parce qu'à un moment donné vous êtes positif et puis quelques minutes après vous êtes négatif et c'est ce qu'a constaté euh, le trader Benoît Rousseau lorsqu'il a tradé donc durant des années, il a fait une analyse de tous ses trades et il s'est rendu compte donc que la plupart de ses trades avaient été positifs à un moment donné et puis étaient devenus négatifs et il a perdu ainsi pendant dix ans. Ensuite, il a cherché une méthode de scalping efficace et il a trouvé cette méthode et maintenant très régulièrement si vous regardez ses vidéos vous verrez qu'il fait 20, 30, 50 traits de scalping gagnants sur une journée et il fait 900, 1000 euros de gains par jour. Donc moi je me suis inspiré de sa méthode pour arriver à mettre au point une méthode de scalping efficace et c'est évident, c'est la meilleure méthode, en tout cas si vous aimez trader à court terme. Alors L'avantage également du scalping, c'est que vous ne devez pas rester toute, toute la journée devant vos écrans. Vous pouvez très bien trader une heure, deux heures maximum et puis faire tout à fait autre chose sans vous préoccuper de vos positions puisque vous avez fermé toutes vos positions. Vous ne gardez vos positions ouvertes que quelques minutes ou quelques secondes la plupart du temps. Donc c'est très relaxant contrairement à ce qu'on pense, on pense que le scalping est stressant. Alors vous avez bien sûr une petite pointe d'adrénaline au moment où vous rentrez en position et que vous voyez que, que vous avez des gains, mais euh, c'est euh, un stress positif et euh, ça vous libère énormément euh, de tension parce que lorsque vous restez avec des positions ouvertes pendant des heures, lorsque vous faites du day trading, voire même pendant des nuits lorsque vous faites du swing trading, je ne vous raconte pas, euh, le cauchemar que ça peut euh, <rire> représenter, euh, il y a des couples qui ont éclaté parce que euh, les traders se levaient la nuit euh, en, en allant voir leur position. Et moi-même, je l'ai fait. Donc, c'est quelque chose que je vous déconseille tout à fait. Euh, le swing trading, euh, ce n'est pas, pas fait pour les gens qui, qui veulent vivre sereinement. Je vous conseille vraiment le scalping. Et à ce moment-là, vous pourrez, euh, si vous avez une bonne méthode, arriver à faire 100% de trades gagnants par jour. Entre 90 et 100%, normalement, c'est ce que vous devez obtenir. Si vous faites du scalping et que vous avez moins euh, que 85-90%, cherchez une autre méthode. Alors, il y, a, il y a quelques traders qui font du scalping. Euh, moi, j'ai une méthode que j'ai toujours améliorée, inspirée donc de celle de Benoît Rousseau. Et vous avez un lien ici au-dessus euh, vers euh, mes formations, un lien également sous euh, cette vidéo. Et vous verrez que si vous appliquez ça, vous arriverez à faire, euh, en suivant bien ma méthode, 100% de trades gagnant un euh, grand nombre de jours. Voilà, c'est ce que je vous conseille de faire. C'est pour moi la meilleure méthode, le moins de stress et les meilleurs résultats. Choisissez le scalping, que ce soit une formation à moi ou, ou d'autres personnes. Vous pouvez prendre différentes formations et vous verrez que vous arriverez à de meilleurs résultats en choisissant le scalping. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la si c'est le cas, partagez-la. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et cliquez sur la petite cloche, ainsi vous recevrez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. Voilà, scalping, pensez-y, scalping. À bientôt. Au revoir